Et hey, tu crois que je peur, là Non, non, arrive le masque. Là, tu fais peur mon gars. Alors, boule tout le monde, aujourd'hui on va parler de Chair de Pouille 2, les fantômes d'Halloween. Ah, ça te classe l'idée des Chars de Poule 1. C'est l'histoire de Sunny et Samy, Comme dans le premier film, il y a le mauvais garçon, Le Pantin. Il cherche à libérer tous les monstres des de livres. Écrit par R.L. Stein. Alors, Sony et Samy doivent combattre plein de nouveaux monstres pour arrêter Mauvais Garton. Ah, de nouveaux monstres. T'as un exemple Pendant le film, tu vas voir des gobelins, une araignée géante, un amovible homme des neiges comme dans le premier. Moi, j'ai bien aimé les réunions des monstres. Et pour toi, il fait plus pareil que le premier J'ai pas fait des cauchemars, mais les monstres, on dirait des vrais. Je pense que tu connais la prochaine question. Au casting, on retrouve Jérémy Taylor qui joue Sony. Madison Isman qui joue Sarah. Kaya Laris qui joue Sam. Encore, Jack Black qui joue R.L. Stein. Autour du chien de poule, il y a des livres, on en a déjà parlé, et il y a une série. C'est tout Il s'est pas foulé, hein. Moi, j'ai pas trop fait grand chose, mais quand mon papa il était petit, ça passait à la télé. Et ben non, c'est quoi les trucs cool dedans Les bons bourreaux, ils sont vraiment géniaux. Ça, lui, mes petits potes. Tu viens d'avaler la moitié de leur famille, je ferais pas ça à ta place. Pourquoi ils marchent vers nous J'en je sais rien, je... peut-être qu'ils veulent juste qu'on joue un peu avec eux. Le passage du camouflage, c'est cool ou mauvais garçon fait bouger les personnages de Street Fighter. C'est un truc de ouf. Je râlerai plus jamais quand on aura une maison à débarrasser. Le héros est à mon âge. Ça, c'est trop bien. Ils n'ont pas de Nicolas Tesla. Le mec qui a inventé l'électricité alternative. Celle qui fait marcher ta tablette. C'est vraiment le film parfait pour Halloween. Alors voilà, on a terminé cette petite critique de chant de poule 2. J'ai une idée pour la prochaine vidéo Attends, je te donne un indice. Ok, je suis motivé pour parler de Teen Titan. Ou sinon, c'est quoi le jeu qu'on va tester Resident Evil. Un jeu interdit aux enfants. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va jouer à Resident Evil. Bonjour. Alors, je suis accompagné de mon papa. On va commencer dans le menu. Ok, TJ mm. est parti. C'est possible que le son du jeu il soit un peu bizarre parce qu'il y a un retour sombre. Et euh, il, il met trop de détails en fait. <rire> alors, alors c'est quoi, quoi Ça joue quoi ça Moi, tu vois ça normalement j'ai peur, regardez ah Je fais exprès les gens, je fais exprès. T'as déjà joué Non. C'est un jeu qui est sorti récemment, je pense. Alors, il est sorti il y a 23 ans. Et il pas récent, alors. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le 5 et le 6 qui arrivent sur la Switch bientôt, là. ou qu'il y a là, déjà une démo qui est sur la Switch, du 5 et du 6. Et puis, on joue à ça, pourquoi Parce que c'est bientôt. Ah oui, parce que ça, oui. J'ai oublié. Allez, vas-y, on lance une partie de nouveau. Alors, continue, parce que moi, j'ai essayé, mais lui, il a jamais joué. Parce qu'on va pas jouer une heure non plus. Hein. Euh, oui. Allez, vas-y, on est plus ok. BOM <rire> Genre, il y a un pistolet qui bah. est. <rire> Alors, tu prends lui ou la fille Quand t'en as d'autres, au choix, vas-y, bouge, tac-tac, gauche-droite. Chris, Redfield, T'es trompé le bouton, tu reviens en arrière. Ah, oh, bon, punaise euh... On n'est pas prêt de jouer. <rire> Aïe je te dise le nom du joueur Oui. Chris Redfield. Gilles Valentine. Gilles. Alors c'est un jeu d'une société japonaise. Ok. Qui s'appelle Capcom. <rire> Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. Non merci. Je peux encore vivre avec mon père. Très bien encore. Alors faut savoir. Ouais, fatigué Bah ouais, même s'il si est, il est 16h, hein. tu sors de l'école, t'as fait tes devoirs et on fait maintenant. la vidéo, c'est ça. Hein. Wesker, ah. Ouais. ah oui, j'ai oublié. J j j de oui, de il est 23h30, là. Il est tard. Non, il a pas école demain. Enlève ton pied du micro tout de suite. <rire> je te <rire> jure, je vais te le couper, ton pied, genre, tu tapes dans la table. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Non, qu'est-ce que c'est que cet endroit Ce n'est pas une maison ordinaire, une maison ordinaire en tout cas. Ok, j'ai trouvé un flippet, là. En plus, c'est moi la fille! Ouais. Ah, ça y est, c'est parti, je crois. Et je déjà parti avant, en fait. Ah bon, ok. Alors, là, tu dois te balader dans le manoir. Alors, je te le dis tout de suite, t'as pas beaucoup de balles de pistolet. Ouais. C'est le jeu où t'as jamais assez de balles de pistolet. T'as toujours des tachettes. C'est dur. je me balades, tu me balades. Non, mais non, je prends ça. Mmh. À quoi? Tu savais, c'est sûrement un truc à prendre, non Non, non. Ah, Qu'est-ce que je veux, moi C'est pas, pas là que je veux aller. C'est pas là, d'accord Oh tu peux faire autre chose que le tour de la table. J'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu essayer d'appuyer sur un bouton Ah, ok, c'est A. Ah, ah. C'est que le principe dans un jeu, c'est d'essayer. Non C'est la première fois que tu joues à un jeu vidéo Euh, oui. Ah. Ok. Oui, parce je que je sais pas, je te vois tourner autour de la table. Ok, c'est bien la porte d'où je viens. C'était la même. On verra. Ouais. Oui. <rire> oh, dans... Ah oui. Oh j'ai bah, dents. On n'est pas rendu. Mmh. Mmh. Celui là a commencé sur la PlayStation 1. Hein. Ouais. Là toi, tu vois la 4. Et donc il y a 22... 23 ans. Il y a eu beaucoup de suite après il y eu combien 25, 26, 26 jeux différents. T'as de voir Tu veux tous les tester dans ta vie Oui. Ah ok, super. Ça m'énerve, les humblures, les badasses, les badasses. Ah ouais, Jill elle monte les escaliers contre le mur. <rire> oui. J'ai le droit de dire. Bah ah Ah <rire> c'est pas drôle T'es qu'il y a ouais. eu des films Oh non. Si. Et je regarde pas. Ils sont pas. Ah attends. Quoique.. Là j'ai pas encore été. <rire> <Et quoi. rire> oh ah bah attends, t'as oublié le jeu qui fait peur, t'as un jeu qui fait peur. Ah voilà, on oublie Lui qui a mis pause On <rire> oublie le jeu là Ah bon on arrête Et Non mais, il peut oublier ton jeu bah attends je kiffe jeu qui fait peur ah. Elle revient, casse toi, ah. casse toi, allez débat toi Elle a fait un truc là, tu l'as moudre Elle sur les boutons fait quelque chose voilà. Voilà. voilà, tiens ton pistolet, tire lui dessus peut-être S'il est pas assez mort, je sais pas J'en sais rien quoi, je sais même pas comment on fait <rire> on Allez, arrête ah, Non ah. J'appuie ici <rire> Il est flippant Bon, juste te montre vite fait comment il tue lui. Ok. Ok, après on arrête. J'espère en une... oh, jeu. Non, non, aussi. Tu peur la est mort. Et voilà, hein. Super. Et mais ça, prendre ruban en crure, oui. Parce que ça, je sais que quand il y a une machine à écrire, c'est mm -hmm. pour sauvegarder. Faut pas être bête dans sa petite tête. Alors. Prépare ton couteau Fais gaffe il peut arriver derrière toi là mec Non. Ah bah si Ah mais arrête Ça me fait peur là Bah prépare toi vas-y Attends je me, mets, je me mets déjà comme ça hein. C'est qu'on dirait tout qu'on fait des fois hein Quand t'as faim <rire> Allez vas-y allez, allez oh là là Il arrive ou pas Bah il va arriver il va arriver bouge pas vas-y Comment à mettre des coups Ah c'est vrai que c'est X débat toi débat toi débat toi débat toi C'est vrai que c'est ça Maintenant bah, on va bah, dans sauvegarde Sauvegarde Sauvegarde Quoi? C'est une façon? Ils sont Vas-y, <rire> Continuez, continuez, t'es sur nouveau là, remonte. Oh! Voilà. J'espère que le pote, là, tu sais, mon pote qui est en train de regarder là. J'espère que lui, il a un shot. Allez, vas-y, fonce. En plus, il est même plus là. Oh non! Oh non! Oh, oh. oh non! ça se pas quand je te réveilles OUH Oh la pire Tu vois, tu as trop peur, toi Tu es je te réveille le matin OUH mmh dirait toi, hein, moi je te serai. Vas y, casse toi Et là, la porte là. Voilà Tout simple On a fini le jeu, on a gagné Non Pas vraiment euh, Là... Non, j'ai trop peur j'ai trop peur qu'il y ait un monstre qui arrive sur moi. On va déjà tuer celui-là qu'on <rire> a. <rire> Mais quoi Donc c'est un jeu qui fait peur Un petit peu. Oh Dieu On oh, tue chien oh. Tire Regarde le chien, ça serait mieux. Je hein. <rire> Lâche Maman Voilà gros chien Méchant Ça t'apprendra T'as flippé un peu C'est temps qu'ils arrivent. Où je maintenant Je trouve la flippette d'aller en haut. J'ai affronté ma flippette. Ah, je sens pas avec le l'orage... Je suis sensible. Arrêtez, saleté que je. Maudit. Maudit mon Ah. Ah, je sais que ça va te passer un truc bizarre. Ah, je sens que je vais pleurer demain. Je un <rire> cauchemar. J'ai peur qu'il y ait un chien ou un monstre. Ah, oh. mais oh, c'est trop froid. Ah, c'est ici. Ok salut Bah pourquoi t'as... c'est d'où on vient C'est impossible de faire alors. Oh Moi j'ai pris ton pistolet... Tu veux le faire ou euh... Il faudrait que tu récupères ton Ah non maintenant. Tire ah, Allez bon il est bon. Ah ok. Tu l'as mis dans la tête. Maintenant récupère peut-être ton poignard. De toute façon. Déjà faut que j'essaye. Ah. Down Down ah. Bah tu l'as eu On sait rien. Je reste ici. Pour être pour être sûr. Si tu l'as eu, je la sens pas, je sens un zombie. Et là, c'est bien ce que je me disais. À l'attaque. Ah. J'en étais sûr. Pour une note de 1 à 10, je vais dire 7 sur 10. C'est un jeu qui est très bien. Faut être un petit peu grand pour pas avoir peur et ne pas stresser. Mais c'est un jeu très très bien. Alors moi, euh, je pense pas que c'est trop pour les gens de mon âge. Mais vrai. pour les gens environ de 18 ans ou euh, 17 ans, je pense que ça serait bien pour eux. Mais pas pour les gens de mon âge. Parce que ça va être euh, imprévisible et il y aurait plus de choses que tu fasses des cauchemars. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas de mettre un pouce bleu, liker <rire> et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye Bye bye. <rires>